Présent à Dubaï pour la finale du DP World Tour, Rory McIlroy a réalisé une saison 2022 exceptionnelle avec trois victoires sur le PG Tour et une place de numéro 1 mondial reconquise. Nous en avons profité pour demander aux joueurs leur avis sur le numéro 1 mondial. Il y avait Tiger, il y a toujours Tiger qui est là mais il y avait Tiger et aujourd'hui il y a Rory qui est, bah, qui est plus jeune et qui a, qui a pris le relais pour moi. Et Je pense vraiment qu'aujourd'hui qu c'est lui le boss, tu vois, que ce soit autant sur le parcours parce qu'il est numéro 1 mondial mais aussi en dehors. Je pense qu'il est très influent dans les décisions du, du PGA Tour et du DP World Tour. Donc non, c'est euh, avant tout un, un très très bon joueur de golf, mais en, aussi à côté de ça maintenant, je pense quelqu'un qui est beaucoup dans le business du golf et qui est très influent. Une icône, une icône du golf. Je crois qu'aujourd'hui quand on demande à des, des non-golfeurs euh, quels sont les, les grands champions de golf, ils vont connaître Tiger Woods et, et Rory McIlroy. Il est numéro un mondial, il dégage une image euh, hyper positive pour, pour tout golfeur et, euh, il est athlétique et puis en plus, bah, il, il est beaucoup investi dans, euh, dans le monde du golf aujourd'hui, dans ce que euh, représente le PGA Tour et le, et le DP World Tour, donc il a vraiment des, des bonnes valeurs. Et pour moi, euh, en ce moment, avec l'année qu'il a, qu a fait, euh, il a été tellement régulier sur les majeurs, il a, il a gagné de bons tournois, il a encore des chances pour gagner demain. Pour moi. Hier, pas autant, mais aujourd'hui, euh, il m'a vraiment fait un récital de golf et ça a été… aujourd'hui, je dirais, ça a été impressionnant. Très sincèrement, il euh, y a tout. Hein. Euh, j'aime beaucoup son insouciance. Tu vois, il a toujours gardé cette partie d'insouciance dans son golf, assez offensif, assez… Euh, voilà, j'y vais, j'assume. Ça, c'est une partie que j'aime beaucoup. Et puis après, il bah, n'y pas grand-chose à dire. Physiquement, il est, il est, il est au top. Euh, il a un très bon chipping, un très bon putting, forcément un très bon jeu. Non, franchement, je pense que c'est le golfeur idéal. Après, on a, on a des jeux tellement différents que je peux pas trop me comparer, me comparer à lui parce que je dirais que c'est incomparable. Mais, mais bon, je sais, en tant que sportif, c'est un exemple pour les enfants, pour tout le monde. Et, et c'est quelqu'un, ouais, en tant que sportif, très inspirant. Oui, oui on voit ce qu'il fait. On le voit à la salle de gym, on le voit, on le voit un peu partout et, et c'est très fort. Hein, ouais. Ouais, c'est un rêve. Après, tu vois, hier, euh, je sais qu'avec Birdie j'aurais pu avoir ma chance. Je suis pas sûr que ça l'aurait fait, mais j'aurais pu avoir ma chance. Voilà. Après, euh, je pense que c'est pas évident, tu vois. Même Ryan Fox je le disait. As, as beaucoup de monde. T as une pression qui est particulière. 90% des gens qui sont là vont être là pour Rory, donc vont pas trop avoir. Euh, enfin, avoir on n'a rien à faire de ce que toi tu fais. Donc, euh, mais bon, et forcément, jouer avec lui et, et voilà, essayer de me battre contre lui aussi et de le battre. Ça, ce sera un objectif euh, le jour où ça se présente. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Ça m'est pas arrivé encore, mais euh, j'espère que ça va m'arriver. Ça serait bon signe. Ouais, j'avais déjà joué avec Rory en, en tour d'entraînement, de, mais je n'avais jamais joué en tournoi. et, et bon, ça, a été, ça a été très cool, c'était une, une très, très bonne expérience. Euh, en plus, euh, bon, on, on s'entend très bien, ça s'est très bien passé. Après, c'est vrai que je ne l'ai pas vu très souvent, parce qu'il était toujours 80 mètres devant moi. Mais, mais bon, l'expérience a été, a été très bonne. Franchement, euh, je vois, je vois qu'il est numéro un du monde. Franchement, il n'y a, a pas beaucoup de monde qui, qui, peut, faire, euh, qui peut taper les coups que, que lui peut taper. Franchement.